Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais partager avec vous une astuce très utile euh, qui devrait beaucoup vous faciliter la vie si vous accompagnez beaucoup et que vous jouez beaucoup d'accords à la guitare, ce qui arrive en général assez souvent lorsqu'on est guitariste. Il y a certains accords qui font assez peur lorsqu'on les, lorsqu les voit sur une partition, euh, par exemple Si bémol. Lorsqu'on voit Si bémol en général, ça fait penser à cette position d'accord. Et encore là ça va sur une guitare, sur une Strat c'est pas trop difficile à jouer, mais sur une guitare folk c'est difficile à jouer, ou même sur une classique. Voilà, et il y a une astuce, il y a une position d'accord majeur qui est très peu utilisée, qui est pourtant magnifique, et très utile, qu'utilisent beaucoup les guitaristes qui, sont... qui ont beaucoup d'expérience en fait, qui ont beaucoup d'années de guitare, et en général ce sont des guitaristes qui en font leur métier, ou qui ont vraiment pris le temps d'optimiser tout leur doigté, pour ne pas trop se fatiguer et pour aussi chercher des positions d'accord qui sont les plus belles possibles. Donc voici cette fameuse position d'accord pour jouer le Si bémol, qui est beaucoup plus simple que ça. C'est la suivante. Donc je le joue note à note. C'est un Si bémol majeur renversé sur sa tierce. Il y a aussi ça, hein, il y a cette position barrée qui est connue. mais il y a celle-ci si qui est très utile, donc là on a un Si bémol, on a un Do, là on a un La bémol aussi donc pour, jouer, pour bien jouer cette position d'accord, on va voir après comment l'enchaîner avec d'autres accords, c'est vraiment hyper utile et hyper pratique pour bien la jouer il faut étouffer la corde, les deux cordes de Mi, Mi grave, Mi aigu donc la corde de Mi on peut l'étouffer avec le pouce éventuellement, ou avec ce doigt aussi qui traîne, ou même avec celui-ci qui doit de cette corde mais qui peut être exprès un petit peu trop haut pour étouffer cette corde là. Sur ces trois cordes là, de ré, sol, si, on va faire un demi-barré, on va écraser la première phalange du doigt, euh, c'est pas nécessaire d'ailleurs d'arriver à vraiment bien la plier, hein. c'est pas très grave si vous arrivez pas trop à, à faire ça, ça c'est tout à fait possible. Voilà on va plaquer le doigt, on va bien choisir l'emplacement pour arriver à jouer ces notes en même temps, après, il faut juste que le doigt se relève suffisamment pour pouvoir étouffer l'accord de mi aigu, et pas faire ça, là c'est plus un Si bémol majeur, voilà, lorsque vous arrivez à avoir un son à peu près correct avec ça, vous pouvez choisir un doigté qui est plus adapté à votre morphologie, hein, si vous préférez utiliser le petit doigt ici, c'est tout à fait possible, pourquoi pas ce doigt, c'est peu probable mais c'est possible, euh, et donc pour travailler ça, pour être sûr que vous étouffez bien les cordes de mi grave, mi aigu, vous pouvez évidemment attaquer toutes les cordes et voir si le son est beau. Et là c'est le cas. Et vous pouvez aussi baisser le son, attaquer très fort les cordes et voir lesquelles vibrent. Là je vois bien que la corde de mi grave et la corde de mi aigu ne bougent pas, elles sont bien étouffées. Et si c'est pas le cas, ben, je vais faire un exemple par exemple là, il n'y en a aucune qui est étouffée l'accord de Mi grave un peu voilà donc ça peut être aussi un bon exercice de faire ça, c'est une approche plus visuelle quoi mais voilà c'est important d'arriver à faire ça donc maintenant cet accord là il est très facile à enchaîner avec en fait c'est un enchaînement très simple de, de passer d'un accord à son degré 4 par exemple si je veux faire euh, Fa Si bémol Fa comme ça en barré si vous préférez moi j'aime bien le jouer comme ça le Fa vous pouvez très bien le jouer d'ailleurs sans jouer le Fa grave hein. c'est pas très grave c'est le cas de le dire sauf si, euh, si y a un bassiste dans votre groupe là c'est encore moins important de jouer cette note grave hein. Fa Si bémol hyper facile à enchaîner Sol, Do, Ré, et Sol. Je vais faire une rythmique, je me baisse un, volume, je baisse un peu le volume, je vais faire une rythmique assez énergique en enchaînant quelques accords, comme ça ce sont des accords qu'on trouve assez couramment dans plein de chansons. Voilà, c'est une position d'accord qui est extrêmement reposante, ça permet de garder la main dans cette position-là qui est extrêmement reposante, c'est une position proche de la pro position de, de préhension. En plus de ça, c'est un voicing d'accord, c'est un, un agencement de notes, ça-là, qui est plus beau, je trouve, que ça. Là on a fondamentale quinte, fondamentale dans les graves, et après la couleur de l'accord, donc tierce et la quinte dans les aigus, éventuellement, Là, on a tout de suite la tierce dans les graves, donc c'est un accord renversé, hein, officiellement, renversé sur sa tierce, tierce, quinte, fondamentale et re la tierce. Donc c'est, je trouve, beaucoup plus beau, beaucoup plus élégant comme voicing, comme renversement d'accord. J'espère que cette position d'accord euh, vous servira bien, vous facilitera beaucoup vos accompagnements. Vous voyez que si on n'a pas la fondamentale dans les graves, c'est pas extrêmement grave, ça sonne quand même très bien. Hein voilà donc ça permet aussi de prendre un peu de distance avec cette règle qu'on entend parfois, ou, ou à laquelle on croit en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne évidemment, partagez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et à très vite